Oh, ça c'est un bon chaton. Oui, oui, ça grimpe sur les lits et tout. Je bouge pas. Je, je suis la, la solidité. Magnifique. Bon, là, j'avoue, il y a des ventouses. Personnellement, ça m'est pas arrivé. Nous ne savons jamais. Je suis une licorne. Plaisir. Plaisir. Plaisir. les gens, ceci est la première vidéo d'une série que je vais faire sur la santé sexuelle Aucune idée de quand est-ce qu'elles vont sortir, hein. vous me connaissez Si ça se trouve la prochaine série, enfin la prochaine vidéo santé sexuelle sortira dans deux ans et demi hein, Nous ne savons pas euh, On va parler de pénis de meufs trans et de personnes trans féminines Aujourd'hui on va parler de euh, pénis de femmes trans et de personnes transféminines sous hormones Mini-point vocabulaire, tout de suite, quand on parle de pénis de femme trans, il y a d'autres mots qui peuvent être plus sympas, qui peuvent être utilisés par les personnes concernées. Euh, on a notamment phémis, dick, voire même clito, clit, dans une tentative de réappropriation carrément de, de certaines choses. De toute façon, techniquement, c'est le même organe qui a évolué différemment sous les hormones, donc euh, ça se défend, je suppose qu'il y a des personnes, euh, des meufs cis qui se sentiront euh, être dépossédé du terme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont qui vont réagir de façon un peu abrupte. C'est un petit peu sûr, mais nous sommes euh... voilà. Hein? On a le droit de se réapproprier des parties de notre corps. C'est des parties de notre corps de femme, du coup, euh... tranquille, on n'impose rien. Euh, voilà. Donc ça, c'est fin de parenthèse. Commençons et prenons ici. Un objet histoire de parler. <rire> Donc, ceci sera euh, pour cette démonstration <rire> notre, euh, notre fémis. Donc voilà, hein, euh, bref, euh, globalement, vous savez a priori comment ça marche. Juste un petit point vocabulaire. Pour les personnes qui ne sont pas circoncises, il y a ou qui n'ont pas eu certaines opérations, etc. etc. etc. Et, voilà, il peut y avoir plein de raisons de ne pas avoir euh, ce qu'on appelle le prépuce, qui est la partie qui va par-dessus le gland qui va venir la protéger. Ça va être important pour la suite, en fait. Parce que moi, je vais partir du principe que... il euh, y en a un. Parce que je sais pas comment ça se passe quand il y en a pas. Il pourra y avoir une vidéo complémentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de partager vos expériences, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, si vous en avez des différentes, etc. Si vous avez envie de partager, mes DM sont aussi ouverts si vous voulez que euh, j'essaye de compiler un petit peu euh, des choses qui sont, que vous avez vécues différemment de, de moi, comment j'ai vécu les choses. Je n'arrive pas à faire ma transition pour passer à la tentacule. Avec les hormones, pour celles qui en prennent, il va y avoir souvent la plupart du temps, des changements sur cette partie de votre anatomie. Globalement, ça a tendance à euh, rétrécir, changer la façon dont vous allez avoir des érections, voire les arrêter. Quand je dis façon, je veux dire euh, déclencheur, et je veux aussi dire euh, la solidité des érections. <rire> Quelque part, ça aussi, ça peut changer. Il y, y a plein plein de choses qui vont changer, moi je vais vous partager ce qui a changé pour moi. Mais, nous allons laisser... Euh, ce dildo vivre, enfin ce, ce fémis de, de femme trans pré-transition vivre sa vie. Et en honneur à. <rire> en honneur à certaines copines plutôt schlag, on va, on va décider de prendre. de dire qu'il a changé sous les effets des hormones. Et. voici notre nouveau fémis. Donc toujours pareil, hein, voilà, euh, gland, tout ça, euh, toujours un prépuce qui n'est pas représenté. Voilà, les ventouses sont plutôt rares dans les effets de la transition, je ne vous le cacherai pas. Dans les changements possibles, et notamment ceux qui me sont arrivés, on a donc une réduction de la taille, euh, destruction de la plupart des érections qu'on va qualifier de spontanées, c'est-à-dire sans excitation. Donc il n'y a pas d'érection le matin, ce genre de choses. Plus de sperme, à peu de choses près. Ouais, beaucoup, des fois, de temps en temps, j'avais des érections qui étaient douloureuses. Maintenant, j'ai une proportion d'érections douloureuses plus grande. Dans l'absolu, quand c'est stimulé, la douleur disparaît progressivement. Pourquoi Je n'en sais rien, c'est un mystère. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Euh, changement de l'odeur, bien évidemment. Euh, changement du goût du sperme aussi, quand il y en a. Parce que des fois il y en a, alors ça dépend. Des fois il y en a un peu plus, des fois il n'y en a pas. Euh, voilà, j'ai l'impression que ça, ça dépend de la durée d'excitation avant euh, qu'il y ait euh, éjaculation. On en arrive à une partie du coup importante. Euh, vous faites ce que vous voulez avec votre fémis, en fait. En fait, vous faites ce que vous voulez ou ce que vous pouvez, bien évidemment. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une sexualité de meuf trans. Il y a euh, plein de sexualités diverses de meuf trans, que je ne vais, vais pas rentrer du tout euh, dans le détail ou dans quoi que ce soit ici. Le but est juste de dire qu'à partir du moment où c'est consensuel... Euh... C'est ça. Non mais pourquoi pas. Sinon, au lance grenade dans la rue, non Je ne sais pas. Où en étais-je oui. À partir du moment où euh, vos relations sexuelles sont consensuelles, euh, quelles qu'elles soient, ben, bah, euh, voilà, c'est légitime et vous faites ce que vous voulez. Les impératifs, etc., les injonctions à l'opération, à utiliser ou ne pas utiliser votre féministe, tout ça, euh, c'est... aucune n'est légitime. Vous... Votre sexualité vous appartient. et euh... Voilà. Ok, des cas plus généraux maintenant. En restant dans le consensuel, euh, tout ce qui est en rapport avec vos organes génitaux, c'est pas censé faire mal, enfin, sauf si vous avez l'intention de faire mal dessus, mais euh, la douleur reste un indicateur important, en sachant que, très important, les hormones ont tendance, quasi systématiquement, à fragiliser quelque part, à diminuer euh, l'épaisseur de la peau, à fragiliser les muqueuses, il y, y a certaines choses que vous avez éventuellement pu faire avant hormone de façon euh, décontractée entre guillemets sans se préoccuper de à quel point vous pouvez abîmer euh, votre corps que après hormones c'est plus nécessairement pertinent. Un exemple Hyper simple, et on voit beaucoup sur internet, je sais que c'est assez difficile, mais il y a pas mal de féministes qui répondent euh, à... au côté « la vulve est auto-nettoyante, ne la nettoyez pas », complètement légitime. Par contre, lavez vos bites. Donc, on va revenir là-dessus, le gland et l'intérieur du prépuce, pas de savon. Pas de savon intime, pas de machin, bidu, rien De l'eau. Et on y va doucement, on ne frotte pas. S'il vous plaît. <rire> Parce que cette partie-là est également auto-nettoyante. s'il y a des petits trucs blancs, etc., s'il y a des odeurs, tout ça, c'est la même chose qu'à l'intérieur d'une vulve, sauf que nous ça se voit plus, en fait. C'est du nettoyant. C'est bien, c'est sain. Alors, certes, avant une relation sexuelle... Euh, vous pouvez vérifier et rajouter un coup d'eau si euh, votre partenaire a prévu d'interagir avec vos parties génitales, ou si vous avez prévu qu'elle interagisse avec vos parties génitales. Mais, euh, mais voilà, à l'intérieur c'est comme une vulve, on, on ne nettoie pas. Et alors pourquoi euh, C'est pas parce que j'ai décidé que c'était auto-nettoyant ou quoi que ce soit. Pourquoi Parce que ça détruit votre flore, et si ça détruit votre flore, il peut arriver un truc hyper sympa que vous avez sans doute, ou peut-être, jamais eu avant les hormones, mais c'est des mycoses génitales. Et ouais, en tant que meuf trans et personne transféminine, aller montrer nos fémis à des médecins, c'est rarement le kiff, euh, donc euh, voilà, je, je, je préconise de pas prendre de risques de ce côté-là. D'ailleurs, en parlant de lavage, même si vous êtes, même si vous avez une profonde euh, dysphorie génitale, ça serait quand même bien d'entretenir euh, pour éviter que, bah, que vous vous retrouviez confronté à, à devoir montrer tout ça à, à des médecins qui seront... Euh... Je veux dire, qu'ils soient bienveillants ou pas, de toute façon ça va être un moment d'angoisse. Je veux dire, moi des mycoses j'en ai fait beaucoup, et, euh, et... pas seulement à cause du nettoyage, et ça c'est une autre partie. Les mycoses génitales et les infections urinaires, désormais bienvenue dans le monde merveilleux des personnes sous estradiol peuvent être déclenchées par du stress et de l'angoisse prolonger. Voilà, c'est merveilleux, je fais un truc hyper stressant, je, je le sais en fait, quand je me bouffe une, une certaine dose de stress, je sais que trois jours plus tard il y a une mycose qui se déclenche. Information intéressante, si vous commencez à avoir l'habitude de vivre avec des mycoses qui se déclenchent par le stress, vous pouvez vous retrouver dans un stade où vous, vous êtes capable d'observer et de savoir que si vous arrivez à vous couper complètement du stress pendant plusieurs jours, ça va se régler tout seul. Ceci étant dit, N'attendez pas que ça se règle tout seul, surtout les premières fois en fait. Un exemple tout bête, moi, la toute première fois, aller voir un médecin pour montrer qu'il y avait des sortes de trucs blancs sur euh, mon gland, c'est pas du tout un truc qui me parlait, euh, quand je me suis rendu compte qu'il y en avait de plus en plus, que ça brûlait, que ça grattait, que ça s'arrêtait pas, que chaque fois que tu les enlèves sous la douche, ça laisse des petits cratères rouges, bref. Le truc horrifiant. Quand tu arrives enfin euh, chez ta médecin et qu'elle fait Ah bah oui, c'est une mycose, haha, on va traiter. Et, euh, et que bah, forcément, comme tu es en relation avec une personne qui est dotée d'une vulve, la logique c'est euh, tout le temps un petit peu se concentrer quelque part sur Ok, donc du coup, votre partenaire ça doit être pire. Et en fait, pas nécessairement. Euh, parce que surtout si c'est la mycose génitale provoquée par le stress, je sais que moi ça m'est arrivé plusieurs fois et il n'y avait pas besoin de, de traiter ma, mon partenaire parce que. Bah, en fait, il n'y avait aucun symptôme. Donc on a arrêté de traiter systématiquement les deux ensemble. Et il euh, n'y a jamais eu de souci de contamination. En fait. Parce que quasiment toutes mes mycoses sont juste provoquées par du stress et pas, pas hautement contagieuses en tout cas. Euh, donc ça, fin de parenthèse, j'ai un peu dérivé. Mais toujours est-il que le fait d'avoir attendu aussi longtemps avant d'aller voir un médecin, ça a créé des douleurs euh, lorsque j'ai suis né et des brûlures et euh, des irritations de l'urètre pendant plus d'un an et demi qu'on ne pouvait pas soigner parce qu'en en fait, il y avait des petites cicatrices dues à une inflammation prolongée. Voilà. Et c'est enfin terminé, après un an et demi avoir vu plusieurs spécialistes et tout le monde qui te dit on m'a enfoncé des trucs dans l'urètre et tout pour genre, vérifier qu'il n'y avait rien et au final, on m'a dit, euh, voilà, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de médicaments, il faut juste attendre que ça passe, euh, boire de l'eau et, euh, et voilà. Donc euh, relou, maintenant ça va mieux, mais euh... mais voilà, je suis désolé, mon conseil, c'est si ça irrite, si ça brûle, et s'il y a des trucs chelous, allez voir votre médecin. Voilà. Et je sais que c'est pas aussi simple que... Voilà, mais euh, il faut. Parce que sinon après ça va être pire, et vous allez voir encore plus de médecins, c'est... Oui. En parlant de Toubib, les médecins, ils vont pas penser en tant que personne trans. Euh, quand vous venez pour euh, des choses qui sont reliées à votre appareil génital, la plupart du temps, ils vont dire « Ok, donc les mecs 6, ils fonctionnent comme ça, etc. On va faire des trucs pensés comme pour un mexis. Sans penser le fait que les muqueuses sont plus fragiles, la peau est plus fine, que vos relations sont pas nécessairement les mêmes, que vous n'avez pas notamment les mêmes pratiques sexuelles, etc., etc. La liste des choses auxquelles les médecins ne pensent pas est longue comme, ma, comme mon bras ou comme le bras d'une personne encore plus grande. Enfin, bref, c'est une grande liste. Voilà, donc gardez un esprit critique, n'hésitez pas à remettre ça en question, et si vous pouvez trouver des cercles de personnes transféminines qui peuvent avoir traversé les mêmes choses, qui peuvent refléter sur vos interrogations, etc., ça peut être un bon plan. D'une manière générale, en tant que personne trans, ne prenez pas ce que votre médecin vous dit comme argent comptant, parce que souvent, euh, c'est moyen. Ne partez pas du principe que ça, c'est valable pour tout le monde. Si, c'est hétéro, queer, bien évidemment, c'est valable pour tout le monde, mais euh, si ça ne glisse pas suffisamment et que ça fait mal, n'hésitez pas à mettre du lubrifiant. À base d'eau, s'il y a des préservatifs ou des toys euh, involved, mais euh, inclus euh, dans la soirée. Voilà, lubrifiant, lubrifiant, lubrifiant, lubrifiant, lubrifiant. Et si vous avez d'autres questions à propos de lubrifiant, lubrifiant, lubrifiant, allez voir la chaîne de community Jane. Si ça se trouve, vous venez de la chaîne de community Jane. Du coup, vous n'avez pas besoin de. de. aller la voir, parce que vous la connaissez. Voilà. <rire> Oui, j'ai oublié de dire, euh, aussi très important, après avoir éjaculé qu'il y ait du sperme ou pas, euh, aller aux toilettes, histoire de rincer l'urètre. Ok, je vais euh, rajouter une petite phrase toute simple, mais à l'attention des femmes trans et des personnes transféminines, qui pénètrent consensuellement leur partenaire. c'est pas parce que vous avez cette pratique sexuelle dans votre arbre de pratique sexuelle, que c'est une pratique de mec cis, ou que c'est une pratique masculine c'est votre sexualité à vous et à votre partenaire ou à vos partenaires euh, voilà j'ai encore du mal à l'intégrer des fois et je vous ferai une vidéo plus plus plus plus dense sur le cul <rire> en parlant de cul si vous voulez que je fasse une vidéo à propos euh, du plaisir anal n'hésitez pas, ça peut être sympa voilà, dites-le dans les les commentaires. Dernier point en parlant de plaisir, souvent dans une vidéo de santé sexuelle on lit plaisir et contraception, donc on va pas faire exception dans cette vidéo, on va lier plaisir et contraception. Les hormones ne sont pas une contraception. Euh, la fertilité peut varier, euh, donc euh, voilà. Je veux dire, même moi qui produit euh, basiquement pas euh, de sperme la plupart du temps, je sais que des fois j'en produis et j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas une contraception, ne le prenez pas comme tel, et euh, et voilà. Sur ce, prenez soin de vous, et puis de vos corps. Vous êtes légitime, et à très bientôt. Tipoui